Un enseignant vous demande de vous enregistrer, de vous créer un compte Flipgrid. Donc, vous devez écrire Flipgrid ici dans Google. Ensuite, cliquez sur le lien et vous devez euh, vous, euh, vous, euh, vous enregistrer. Donc, on fait « Sign up » et là, on va s'enregistrer avec son compte Google. On clique ici. Ensuite, il va falloir rentrer l'adresse courriel que vous avez. Et ainsi, après ça, vous branchez avec euh, Google. Normalement, quand on est déjà sur euh, un Chromebook, on est déjà enregistré en tant que, euh, avec notre compte euh, Google. Mais là, ici, euh, j'étais dans une fenêtre de navigation privée. Donc, c'est pour ça que je dois me brancher avec le compte élève. Là, je vois que j'ai fait une erreur. donc C'est pour ça qu'il ne, reconna... ne reconnaît pas le compte que j'ai. Et là, une fois que j'ai rentré les informations, là, il reconnaît que euh, j'ai bien une adresse Google. Donc là, je vais devoir, l'élève doit rentrer son année de naissance. Donc, on va rentrer une année de naissance comme ça. Euh, quand même, on peut y aller de façon crédible. Là, euh, on peut la rendre en 2000 quelque chose parce que les élèves... Donc, mettons que l'élève est, est, est né en 2006... Donc, on choisit notre région, Canada, notre communauté. Donc, est-ce qu'on est, qu est d'âge pré -scolante? Donc, on donne les âges ici. Donc, si on est au secondaire, à l'université, on peut cliquer. Donc, « High School ». Donc, « You can join a group ». Donc, « Go to Profile ». Et là, euh, c'était des groupes où j'avais déjà engagé l'élève, mais si euh, je n'avais pas de, de création de groupe, euh, je vais voir si je peux maintenant euh, envoyer une nouvelle classe. Donc, si j'écris une nouvelle classe, je vais faire ça rapidement de mon côté. Donc, si j'écris une nouvelle classe, je vais l'appeler élève rapidement, puis je vais voir comment est-ce qu'on peut se joindre à un groupe dans ce temps-là. Donc, je vais m'assurer aussi que c'est les gens qui ont un lien. Et là, je vais voir comment est-ce que c'est possible. Donc, plus un groupe. Donc, si on demande plus, on va vous donner le code. Donc, enter your join code to find your group. Donc, l'enseignant va vous avoir donné le code. Et là, si l'enseignant vous le donne par courriel, vous pouvez venir le coller ici. Et on clique sur let's go. Donc, vous allez joindre la classe de l'enseignant. Donc, ce ne sera pas plus compliqué que ça. Et vous allez pouvoir faire votre vidéo en ajoutant une réponse de cette façon-là. Autre façon, si l'enseignant vous a donné dès le départ un code de, un, un, je dire, un lien pour se brancher. Donc, si l'enseignant vous donne un lien directement, vous allez pouvoir copier le lien ici, dans la barre de tâches. Et là, vous n'aurez pas, étant donné que là, vous étiez déjà branché, passez par toute l'inscription. Donc, même chose, là si euh, j'étais déconnectée de Google, je ferais juste « Join with Google », puis ça m'amènerait euh, ici. Si je n'étais jamais, euh, euh, j'avais jamais eu ce groupe-là, mais vu que l'enseignant m'a donné le lien, c'est sûr que je peux rentrer dans le lien maintenant. Donc, c'est la façon de se connecter avec euh, son compte euh, Google si nous euh, n'avons nous pas de Classroom et si nous avons reçu par courriel le lien du cours ou le code du cours. Donc, euh,